Je vais m'adresser à ce monsieur-là qui, qui souffre euh, d'une maladie très grave. Voilà, je ne sais pas de quoi il souffre, mais sincèrement, il souffre. Je sais qu'il souffre. Je ne sais pas, il a. Je ne sais pas, il a quel problème. Voilà, ce monsieur qu'on appelle Gawal. Sincèrement, il souffre. Il est un peu malade. Oui, un peu malade. Voilà, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Partagez, partagez. Et malheureusement aussi, voilà l'image ici. Attendez, je vais reprendre. Parce que je ne suis pas en train de... Oui, à suis à Oui, je suis sur les lieux comme ça. Ça confirmé, c'est confirmé, ouais, mon Ah, Oui, Oui, oui. Je suis, lieu comme ça, confirmé, confirmé ouais, mon colonel. Il y a deux morts d'abord. Il y a deux morts d'abord. C'est que mon ami, tu mens. Ça, c'est l'accident qui vient de se passer à Sugeta. Il y a plus de six gendarmes, mais ils disent que il y a d'abord deux morts. Dites aux gens, tout ce qui est dans le pick-up là, le pick-up s'est renversé. Tout, tout le monde, il y avait plus. C'est-à-dire, à vive allure. Ce qui est arrivé à Bachir, vous avez oublié. À Bachir. mais vous avez oublié vous avez oublié cette partie tuer les enfants des encadre wallahi billah bon, like lak light. light a pas oui oui je suis sur les lieux comme ça mon colonel tu as confirmé c'est confirmé mon colonel Comment il y a deux morts Il y a plus de huit personnes qui sont couchées. Personne ne se remet. Vous dites qu'il y a deux morts d'abord. Les autres là, ils sont en train de remuer les autres. Ils sont en train de toucher les autres là. Eux, c'est les pains. Hein. Lui, il dit qu'il y a deux morts. Et pourtant, tous ceux qui sont couchés, tous ceux qui sont, couchés, ceux qui sont dans le pick-up là, personne Selon ce que euh, Khalifa nous a dit, personne ne saute. Mais pourquoi vous mentez Gawal est en train de poster les images d'une fête, pensant que c'est la, tout l'abbé qui est sorti pour accueillir Doumbouya. Les gens sont venus faire la prière. C'est comme ça la prière se passe à l'abbé. Voilà aujourd'hui. Voilà. C'est triste. C'est triste, hein? Mais Balasamura, ben Balasamura, samoura, ben là, samoura, Ah Dieu, il m'a mis en haut, il m'a Selon la façon dont on m'a expliqué comment l'accident s'est passé. là, Il m'a mis très haut. Il y a deux morts d'abord. Tout ce qui sont trouvés. C'est-à-dire il, il y a le soleil. Quoi. Si on, vous allez vous montrer. Vous allez voir, il y a au moins quatre... Par là, là, il y a quatre personnes qui sont couchées, qui ne s'est remis plus, qui ne restent plus, ils sont là. De, de gauche, il y a l'autre qui est en train de soulever, il est en train de eh, tourner, tourner un autre. Lui aussi ne se remis pas. Lui dit qu'il y a deux morts. Bon, heureusement, il dit qu'il y a deux morts d'abord. Il y a deux morts d'abord. Nous allons entendre demain l'homme de mort. Parce qu'il y a au moins, il y a plus de six morts. Oui, c'est ça, Mike Sila. chose oui. m'a dit, m'a dit, m'a dit, Karifa m'a dit qu'il y a plus de six morts. C'est ce que lui m'a dit. C'est comme ça qu'il m'a dit, il a, il voulait faire qu'il y a un mort ou deux morts. Alors, il, a il est vrai, vrai, vrai. Je lui ai demandé, il dit, non, il a dit tout d'angila, hein? Il est tout Toute pompe. Tout ça là, tout ça là pour un seul individu, pour seulement se promener, laisser l'essentiel. Je voudrais m'adresser à toi, Gawal. Ousmane Gawal, je vais te montrer quelque chose que tu ne comprends pas. Parce que voilà, voilà, ce n'est pas un seul pick-up. Regardez les deux pick-up, regardez les deux. Regardez les deux. Regardez. Hein? Voilà. Il faut quitter ma page. N'importe quoi, Bakatou. Il faut, il faut dégager ma page. Tu as compris quand, il, y a combien, il y a combien de califats a, a, a en Guinée Ils n'ont qu'à aller prendre tous ceux qui sont califats là. Il faut dégager ici. Faut dégager sur ma page, hein. Voilà. Attends, voilà. Tu as vu ça? Non, allez, il faut le laisser. Tu as vu ça? Ousmane Gawal, tu as vu ça? Moi, je connais l'abbé. Je connais bien l'abbé. Les gens sont... C'est ce que vous voulez. C'est cette information, cette communication que vous avez voulu pour Doumbouya. Cette communication-là. Mais le but du voyage de Doumbouya à l'abbé, le but du voyage de Doumbouya sur l'abbé, ce n'était pas pour aller fêter. Ce n'était pas pour aller fêter. Je le répète encore une fois. Voilà. Aujourd'hui, il s'agit de choisir des gens comme service de renseignement dans la zone de labbé Parce que Dumbuya a perdu, il a perdu totalement Alia. Et Alia est parti avec plus de 8 personnes. Des vrais commandos. Pour lui, c'est par là-bas les gens vont rentrer. Vous comprenez Gawa, les images que tu montres là, Doumboué est rentré, quand Doumbé est arrivé. Quand Doumbé est arrivé, moi j'ai moi, moi voilà, voilà mon quartier Concola, là-bas là-bas. C'est mon quartier à Concola. Premier élève de l'école primaire de Concola. C'était nous derrière le gouverneur. Là. Je connais Concola, le quartier énergie. Il faut te calmer. Les gens sont partis faire leurs prières. Je sais, c'est ces images-là vous cherchez pour défier celui-là l'IFDG. Mais celui n'a pas peur de ça. Ce que tu es parti faire, l'abbé, moi je le dis à tout le monde. Voilà, ça dit, vous êtes parti, il y a une enquête, il y a une surveillance dans cette zone. Parce que tu sais très bien, n'importe quel militaire ou un groupe militaire qui rentrera par les Luma, la baie, ou l'abbé, voilà, les deux peuples les deux populations -là ne vont jamais s'opposer à l'avancée de ces militaires-là. Tu le sais très bien. Et allons. Et vous aimez enlever le sacrifice autrement aussi, on le sait. Ça dit, je vais là-bas, l'imam va venir. On dit, parce que l'imam bat, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît cette famille bat. Mais ça ne marche pas. braf, il y en a Il y a Voilà, maintenant, les enfants, les gens sont partis. L'accident, la regarde, combien de morts Plus de six morts. Il y a plus de neuf, neuf personnes qui sont dans des dans, dans les cas. Dans des cas, je ne sais même pas comment les qualifier. Je ne suis pas en train de me réjouir de la mort. Je suis plutôt entendu. Vous êtes partis sacrifier les enfants de gens pour, pour seulement aller à, à... Parce que toi, tu dois aller à, à, à l'abbé. Tu es parti à l'abbé. C'est pour, pour quoi C'est pour surveiller. C'est pour mettre en place. C'est pour voir si l'équipe est sur place. Si tout est mis sur place. Pour, pour la surveillance de l'abbé, de l'énouma et autres. Parce que celui qui t'a aidé à prendre le procès à Fakonde, C'est lui-même qui a pris le procès à Fakonde. Alia... Il avait dit à Bala Samoura devant le monde Berg lorsque Bala avait Bala l'interrosé là. Il a dit à Bala, nta na alpha kon de sou, nta na neveux sou. Na na place. Je vais le remettre à sa place. Ana phrase voilà les bidame. Nta na alpha kon de sou, je vais remettre alpha kon à sa place. C'est la peur là aujourd'hui. Voilà, et Ali aujourd'hui n'est plus sous votre contrôle. La L'Abbé, là, nous, là, je vais te dire, Bala, toi-même, Gawal, tu connais, toi-même, tu connais. Je pense que tu as écouté les doigts de l'imam hein. Si tu as bien écouté, c'est-à-dire que tu prends, la, tu prends la photo, vous avez pris la photo en, eh, dans, dans l'hélicoptère, pour dire, tout l'Abbé, tout l'Abbé, si tout l'Abbé avait à derrière, ah, ah. C'est quelle action qui s'est passée que l'abbé. Merci l'abbé pour l'hospitalité, pour l'accueil. L'abbé vous a dit qu'ils sont venus accueillir. L'abbé a accueilli Doumbouya. Doumbouya est parti fêter. Pour selon vous. Mais n'est pas parti fêter. Il est parti pour autre chose. C'est pour autre chose. Moi, je le dis. Ce n'est pas pour fêter. Ce n'est pas pour fêter. Ce n'est pas. Je le dis haut oh, et fort. Les gens me donnaient raison. Vous êtes partis pour des sacrifices là, parce que vous êtes en train. Voilà. Hey. Ah, le pouvoir de Dieu là. Le pouvoir de Dieu là. Les images que tu es en train de montrer aujourd'hui. Les gens ne vont plus regarder les images là. C'est les enfants des gens qui sont morts là, que les gens vont regarder. Vous êtes parti tuer les enfants des gens. Il fallait que les gens meurent. On ne sait même pas si ça c'est pas comploté. L'accident n'a pas été provoqué pour tuer les enfants des gens, pour qu'il y ait de, de, de sang versé. On ne sait pas où. Parce que vous êtes de Satan. C'est la vérité. Toi, tu prends les images là, commerciales à l'abbé pour l'hospitalité et l'accueil. Est-ce que ça, c'est l'ordre d'un accueil Ça, c'est l'ordre d'un accueil ou bien l'ordre de la prière Hein? C'est l'ordre de c'est l'ordre de la prière. Hein? C'est le coup, comment vas-tu? Regardez-moi des gens comme ça, là. Regardez aujourd'hui qui s'est fixé un programme de 24 mois qui, avait, qui a étalé le calendrier de 24 mois Le contenu de 24 mois hein? Qui l'a écrit C'est vous qui avez écrit le contenu de 24 mois. Merci, Maman Batrou. Bonne fête, Maman. Le, eh, frère, eh, Bombo, il faut le laisser. Moi, je bloque. Il faut, pas, il faut le laisser. C'est pour me distraire. Il faut le laisser. Le contenu de 24 mois, là, le l'autre agenda de 24 mois, là, aucun, aucun point n'a démarré. Aucune activité n'a démarré. Au lieu de s'occuper ça, c'est pour aller se promener. C'est pour aller se promener. Aucune activité des 24 balles n'a commencé. Voilà, des enfants, des gens sont morts. Cadeau. Cadeau. Toi, tellement que tu manques d'arguments. Tu as ton département. C'est toi qui avais dit Lorsque tu es arrivé... Lorsque tu es arrivé au département de, de, de quoi là-bas Comment on appelle ça Tu étais au travail, euh, euh, euh, à, à l'habitat. Tu avais dit devant le monde entier que tu vas euh, euh, faire, comment on appelle ça Informatiser, bah, digitaliser, voilà, digitaliser le département. Tu as quitté là-bas. Tu es arrivé à la télécommunication. Tu as dit devant le monde entier que tu vas de l'Internet à toutes les universités et aux grands lycées. Vous avez posé... Les, les premières pierres dans, tout, dans toutes les préfectures. Vous avez posé les premières pieds au niveau de tous les ponts de la Guinée. Vous avez fini de poser les pierres partout. Alors, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez tromper qui Vous vous trompez Posez les premières pierres. Où est le financement Hein Ou bien, Papa et Mara. merci beaucoup. C'est vous qui posez les premiers paix partout. Qui va vous financer? Qui va vous financer? Gawal. Souvent, nous, nous pas un doux-là. Un doux-là. Un Un Tout ce que vous cherchez là, c'était pour montrer ces images-là combat-tu. C'était pour montrer les images-là. Quand tu prends des images lors d'une fête, l'abbé est peuplé de quoi? L'abbé est peuplé plus de plus de 80... L'abbé est extrêmement peuplé. L'abbé a plus de 200, 300 000 habitants, hein, je crois bien. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, hein, les fêtes à l'abbé, surtout... quand on fait ça L'abbé a 99, 99 musulmans. L'abbé, la ville de l'abbé. 99,99% 99 musulmans. Imagine toi la, la fête de Ramadan. Les labas sont très religieux. Je connais l'abbé. Je connais je, je, hein? Donc, imagine toi la fête de Ramadan. Vous profitez de la fête des gens, prendre les photos pour dire non. Merci à l'abbé pour l'hospitalité. La, Merci à l'abbé pour, pour l'accueil. Est ce que ça c'est un accueil? d'un boula, Fenoru. le tout. D'ailleurs, tu un père de famille. Quand on manque comme ça là, il faut aller boire de l'eau. Reprendre ton ramadan. Il faut reprendre ton ramadan. Tu connais, tu connais le mot accueil Tu connais le mot accueil Accueillir quelqu'un Ou bien tout l'abbé est sorti pour accueillir. Doumbé vient à l'aéroport de l'abbé. Ce pas son cortège qui est sorti. Est-ce que les gens sont sortis pour applaudir pour l'accueillir N'importe quoi. Merci à l'abbé pour l'accueil. Merci à l'abbé pour l'hospitalité. Monsieur Kajantilo Koutouba. Koutouba, imamba. Tu as écouté ça, hein Parce que Lula n'est pas un menteur. Imamba n'est pas un menteur. Imamba n'est pas comme d'autres imams. Je le dis haut oh et fort. Imamba n'est pas comme d'autres imams. Voilà, je le dis. Voilà, on m'a envoyé Imam Bala n'est pas comme d'autres imams. Voilà. C'est ça même pas plus. Partout y a un regroupement là, il profite pour aller là-bas. Imam Bala, je connais la, la famille Bala. Nous, nous, nous devons beaucoup à cette famille. Je, je sais de quoi je parle. La famille Bala de Labela. Ma famille doit beaucoup à cette famille. Lors du décès de mon père. Nous, on sait ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait. Cette famille Bala. Je pense qu'ils sont comme d'autres imams. Hein? D'abord, on interprète les autres autrement pour pouvoir commettre le les bêtises. Ce n'est pas Imam Bala. Tu as écouté son koutouba. Gawala voilà. Adjentino. Eh, Alikon hein? Bec par les fenours. Tu as entendu? Tu n'as pas entendu. Voilà. Maintenant, maintenant, prends aussi les images. Prends, prends aussi les images de l'accident-là. Il faut mettre ça sur la toile. Prends les images de l'accident là, tu mets ça sur la toile. Oui, Wadou. Parce que nous, si tu sais réellement aussi faire la propagande, la publicité de Doumbouya, prends l'accident la, là, voilà l'accident. Voilà, il y a Imam dans imam. Merci. Attends. Ça, ce sont tes images ça Quand on regarde. Hein? Prends les images. Prends ça là. Les pick-up là. Prends ça. Prends ça. Tu vas poster. Prends ça. Il y a pas de poste. Il y a pas de Vive au Doumbouya. Ça dit. Tu réécoutes. Il faut aller t'asseoir. Tu vas réécouter ce que l'imam de l'abbé a dit. Pardon. Allah. Parce que moi, j'ai écouté jusqu'à la fin. Il y avait mon, mon cousin là-bas. Omar. Il a tout ils arrêté. Il faut réécouter ce que l'imam a dit. Doumbia si, ne comprend pas. Toi, tu comprends. Toi, tu comprends. Toi, tu comprends. Il faut réécouter ce qu'il a dit. Tu vas voir. Regarde ça. Prends ça aussi. tu vas faire la publicité. Oui, oui, je suis sur les lieux comme ça. C'est confirmé, c'est confirmé. Les Regarde le corps partout, on dit il y a deux morts. Regardez, il y a trois là-bas. Oui, oui, je suis comme ça, confirmé, confirmé, bon, Bon, ça là aussi prend, Prends aussi, tu vas poster. Moi je peux, te, moi je peux te montrer. Je peux te montrer encore des, des, des coins de l'abbé où les gens ont dit... « Maman dit zéro »« Regardez-moi un Vaurien comme ça, bête par les Merci à l'abbé pour l'accueil et autres, pour l'accueil. »« Merci à l'abbé pour, pour, pour l'hospitalité. »« Gawa, franchement, portez-vous très bien. Je ne serai pas long. » Voilà, c'est... C'est dommage, le cortège de Bala a fait un accident très grave à Sougueta, à l'entrée de Sougueta. Voilà, plus de 6 plus, plus de morts. Hein. Voilà, donc c'est regrettable. Tout ça là c'est pour une fête. Mais quelle fête Pas pour une fête. Pas pour une fête. chérie, Mais c'est Fodems. Bonne fête. Voilà, 5 morts, 9 blessés cinq morts neuf blessés mais lui dit bon comme il dit il y a deux morts d'abord il dit deux morts pour le moment tout ça là pour un seul individu il est en train de sacrifier les enfants des gens dans ce pays là partout où il va il y a un incident partout où il va il y a un incident regardez à Matoto hein, à Matoto Matoto là et des policiers mettent des bois comme ça et brûlent les boutiques et puis ça sort zéro moi je l'ai dit hein quand il y aura une enquête, les gens seront arrêtés. Zéro! Il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura, aura rien, absolument rien. Assoyez-vous. Portez-vous très bien. La vidéo là, c'est pour toi. Va prendre les images là. Va chercher, va prendre les images là. Tu vas poster. C'est à ta bonne fête à toi. Prends les images de Sugeta là aussi, il faut poster pour dire merci à Sugeta. Va Parce que ça là, ça là, quand on dit à Doumbouya, va dans tel, un, tel, un tel lieu là. Quand en revenant, on en faire comme ça pour qu'il y ait des sacrifices, tout ce que vous faites, c'est de sacrifices. Sinon, l'abbé n'était pas prévu. L'abbé n'était pas prévu dans son programme. Rien. J'ai demandé au petit de spécial. spéciale. Le, le petit m'a dit que c'est le jeudi. C'est le jeudi. C'est le jeudi. C'est le jeudi même. Hein, les autres étaient informés qu'on euh, doit aller à l'abbé. Personne n'était informé. Donc, c'est un sacrifice. Mais continuez à sacrifier les enfants des gens. Continuez. Continuez à sacrifier les enfants des gens. Continuez. Parce que le petit me dit grand. Hey, l'abbé Koblena, -la, j'ai dit donné. J'ai dit so -la -la. ce mélange là. Ce pampin comme ça, là, il y a eu une petite rencontre Doubouya avec quelqu'un. On dit non, on va à l'abbé. Et c'est ça comme ça, brou, -brou l'abbé. Maintenant, voilà, il y a eu combien de morts. Combien Les gars, il l'a fait à l'abbé. Vous n'allez jamais montrer là où les gens ont dit. Dumbi à zéro. Ils ne vont jamais montrer ça. Doumbia à zéro. Se prendre les photos. De, les gens sont en train de faire les fêtes, en train de prier. Merci à l'abbé pour l'hospitalité, pour l'accueil. Qui a accueilli quelqu'un là-bas Nous connaissons tous la définition d'un accueil. On sait comment on accueille quelqu'un. Est-ce qu'il a été accueilli N'importe quoi. bête par les fenoux. Mais tu vas voir dans ce pays, la Gawal. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Mais je tu es à l'intérieur du pays. Tu à l'intérieur du pays. Tu D'ailleurs, tu ne peux pas aller où Parce que vous êtes en train de sortir. Portez-vous très bien. Il de Il faut poster pour dire euh, merci à Sougeta pour l'accueil. Les enfants des enfants, les gens sont sacrifiés. Hein, cadeau Non oh, franchement ce pays là La population là me donne des mots de tête Oh yeah. Tout le monde est assis Ce petit est en train de, hein, de Ce petit est en train de tuer les gens Ministre Bepale, Bepo du tout Dari Ngui Magasubaï. Regarde hein, Le gars accepte. Combien hein? Magasuba aussi accepte combien Regardez le jour du 8 mars encore. Euh, 8 mars encore. Il y a eu des morts à zéle Partout où il va, il faut qu'on tue quelqu'un. Oui, il faut qu'on tue quelqu'un. C'est vrai, mais mon frère, Papus. plus. Magasuba aussi accepte de, euh, 500 millions. Mais vous aussi, c'est quel pays ça Aidez-nous Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Hein. Au nom de Dieu, ce n'est pas la peine. Portez-vous très bien. Portez-vous très bien. Non, Dumbuya est une leçon pour la Guinée. là. non. Dumbuya est une leçon pour la Guinée. Non, portez-vous bien. Franchement, j'ai mal à la tête.